Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Eden Gaming Donc là, j'ai une bonne pile de films à vous présenter Il s'agit de mes films préférés Donc là, ça va être la première partie Parce que sinon la vidéo va durer longtemps Puis j'ai pas, pas tout ici Donc voilà, je vais aller les chercher Donc on va commencer par le bon gros géant sur Blu-ray C'est de Steven Spielberg Hop. voilà l'intérieur Très bien présenté, donc c'est un film d'aventure. Ensuite, donc celui-là, je l'ai pas encore regardé. Il s'agit du roi lion en 3D sur Blu-ray. pareil au film, moi je l'ai pas encore vu. Donc ça c'est Dragon sur, sur Blu-ray. Voici l'intérieur. Normalement je pense qu'il y avait deux CD, mais j'en ai qu'un. J'ai deux cases. Ensuite en DVD j'ai Pokémon, les héros Pokémon, le film. celui-là je l'ai regardé plein de fois. On a surtout quand euh, j'étais plus petit, quoi. Ah, c'est l'un de mes films Pokémon préférés celui-là Il est top Ensuite j'ai du Détective coulant Alors c'est version film, c'est pas les épisodes les épisodes animés. En fait. voilà. ah, ça c'est film numéro 4 Mémoire Assassin Je l'ai pas encore vu intérieur et j'en ai un autre c'est le 5 voilà et malheureusement euh, j'en ai pas j'en ai que deux quoi après les jeux je pourrais peut-être Peut les trouver en stream voilà intérieur Ensuite, j'ai le dessin animé de Peter Pan. Et euh, ce qui est bien aussi, c'est que j'ai euh, même une interview du réalisateur, Walt Disney. Voilà, donc là, il, y a... il y a deux disques dedans. Ouais, c'est pareil, je n'ai pas, pas regardé, parce que moi je préfère, je préfère regarder euh, les films, en fait, plutôt que la nuit. Voilà. Les films plutôt bon, c'est un peu comme Pinocchio. Je préfère les films aussi plutôt que la les... nuit. Ensuite, j'ai Charlie la chocolaterie sur Blu-ray Tim Burton avec euh, l'acteur Johnny Depp. Willy Wonka et ça ça donne fin à ses hein mmh. et dedans il y a mon acteur préféré Freddy Inmer donc c'est le petit garçon euh, le... le héros principal euh, du film quoi voilà. ensuite j'ai sur Billy Elliott mais ça c'est pas le film c'est la comédie musicale et euh, j'avais vu des extraits sur youtube et tout euh qui m'avait donné envie de prendre le, le blu-ray, tout. Ouais, j'aime bien, euh, j'aime bien ce comédien-là, enfin comédien danseur, quoi. Parce que, du coup, il fait aussi de la danse. Voilà. Et euh, je sais plus comment il s'appelle, mais il s'appelle euh, Elliot. Elliot... Euh, Anna. Voilà, c'est ça. Et euh, en fait, euh, donc il y en a eu plusieurs comédies musicales sur Bill Elliott. Mais celui-là, franchement, c'est celui que je préfère. Donc j'ai aussi le film, mais là je ne l'ai pas avec moi, là. Donc pour le dans le film, c'est pas le même euh, garçon qu'on est en Donc sur Blu-ray, j'ai homelone 2. Donc c'est maman, j'ai raté l'avion euh, en français. Donc euh, là, le... le film, il est en français. C'est juste le titre qui est en anglais. Quoi. Vous voyez là c'est écrit en français un petit... Voilà. Ouais. C'est l'intérieur. Avec, avec ma king Qui a été euh, copain avec Michael Jackson. Michael Jackson faut savoir c'est mon idole. Donc ça c'est des films super bien qui sont rigolos et tout. Euh, qui passent souvent aussi euh, pendant les fêtes de Noël euh, à la télé. C'est vraiment top comme film. Donc au suivant J'ai sur Blu-ray, Percy Jackson Le voleur de foudre Donc c'est un film d'aventure fantastique Voilà Donc ça parle un petit peu des... Donc, moi je ne me connais pas trop hein, mais euh, les, euh, les dieux grecs tout ça euh, Poséidon Des euh, trucs comme ça Et j'adore ce film, je l'ai vu plusieurs fois j'ai euh, aussi le 2, j'en avais vu un au cinéma, si c'était le 1 ou le 2, j'en vu au cinéma, je sais plus. Donc je recommande tout ça, je recommande. Donc au suivant, sur Blu-ray j'ai Zach Efron, 17 ans, encore. Ça c'est pareil, j'ai regardé plein de fois, ce film il est drôle et bouleversant aussi. <rire> Donc euh, c'est euh, du genre euh, humour, humoristique voilà donc euh, en gros euh, en gros euh, je sais plus euh, quel âge il a mais en gros euh, il a je sais pas 40 ans qui puis il retourne à ses 17 ans et tout et donc du coup après il est obligé de retourner au lycée et tout euh, bref c'est un truc de fou quoi parce qu'en fait il dit euh, ouais j'ai raté ma vie et donc du coup euh, il faut que je la refasse <rire> faut que je la modifie et donc du coup bah voilà je vais pas spoiler hein, c'est à vous de voir donc ensuite j'ai Arthur et Minimus 3 en blu c'est la guerre des deux mondes voici l'intérieur donc j'ai aussi la version DVD là sous plastique voici l'arrière donc ça c'est là spy c'est euh, Freddy il meurt dedans mon acteur préféré voilà j'ai aussi le 1 et le 2, mais je pense pas que je les ai là. Ensuite, j'ai Mathilda. Ça, c'est vraiment top aussi. Donc ça, c'est tiré euh, bah, d'un roman, en coup, de Roald Dahl. J'arrive pas trop à le dire le nom, hein, je suis désolé. <rire> Roald Dahl, c'est un, un écrivain très connu en littérature jeunesse. Voilà, l'intérieur j'avais j'avais eu l'occasion de lire le livre avant, le, avant de voir le film, donc c'était super aussi, c'était entraînant. Ensuite j'ai l'histoire sans fin, donc ça c'est ma version préférée parce qu'il il existe plusieurs versions. Moi c'est celui que je préfère, avec le garçon qui a les cheveux mi-longs là. Et voici l'arrière. Je crois que ça c'est le, le tout premier, le tout premier film. Et aussi intérieur. Donc, il est top. Je l'avais découvert à la télé pendant les fêtes de Noël. Je ne sais plus quelle année d'ailleurs. Puis c'est comme ça que Je me suis dit, oh, il faudrait que j'ai le film en, en DVD ou en Blu-ray. Ouais. Ouais, je Blu super, yes. Au suivant. Donc, on est encore sur du Kev Adams. Ça, c'était euh, son tout premier euh, woman show. Hop, voici l'intérieur. J'ai eu l'occasion de le voir en vrai plusieurs fois aussi. J'ai même eu sa dédicace. Je vous ferai une vidéo euh, où j'ai toutes les dédicaces euh, que j'ai chopées et tout. Genre Kev okay, Adams, mais il y a aussi plein d'autres. Je ne vais, vais pas spoiler euh, ma prochaine vidéo exprès pour que vous, pour vous la regardiez. Alors ensuite j'ai en DVD Tom Hanks Forest Jump euh, Donc ça c'est un film culte hein. Voilà Et l'intérieur de bon, bah, Voilà un très beau film aussi donc. Ensuite Alors j'ai Grand Galop Saison 1, partie 1 J'avais découvert ça sur Gulli, euh, Je ne sais plus si en quelle année Ça passait souvent sur Gulli moi j'avais trouvé ce dvd mais euh, je pense pas que c'était en lionnier, c'était dans une ressourcerie, je pense plutôt voilà. Hop. il y a deux dvd à l'intérieur euh, bah, moi j'adore les chevaux, j'aurais aimé faire de l'équitation mais malheureusement euh, bah, vu que ça coûte cher, bon bah voilà mais il n'y a pas que parce que ça coûte cher, il y a aussi pour mon agenda Vu que je consacre ma vie plus sur l'audiovisuel, donc bah, YouTube, faire des vidéos, du cinéma, de bah, la musique. Bon, bah je n'ai pas forcément trop le temps de faire euh, d'équitation à côté, quoi. Parce que déjà, je, déjà là, à côté de mes loisirs, je dois travailler pour gagner ma pote aussi. Donc euh, du coup, c'est pas possible de faire des quittations, mais j'aurais bien C'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, donc. Au suivant. 5 enfants et moi. Et oui, il y a encore Freddy Ingmar dedans. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui est là. Voilà. J'ai pas... Euh, J'ai pas encore vu le film. J'ai hâte de le voir. Voilà, donc... Euh, en gros, euh, Freddy Ingmar, il a fait plein de films. Il a commencé très jeune. Je ne sais pas quel âge exactement, mais je dirais 6-7 ans, quoi. peut-être même plus tôt, mais... Pas trop. Donc, euh, bon, bah, c'est un film d'aventure fantastique, voilà. Ça, c'est dans mes goûts. Alors, au suivant. Attendez, parce que là, ça la pile, elle va tomber. Hop. Au suivant. Donc, j'ai Karate Kid de Jaden Smith et Jackie Chan sur Blu-ray. Je l'avais en DVD aussi. En coffret DVD. Je l'ai trouvé en Comme ça, je l'ai en DVD et en Blu-ray Je l'ai deux fois en DVD, même parce que dedans, il y a bourré, mais il y a aussi le DVD. Et alors voilà. Donc un très bon film. Euh... Très émouvant. C'est celui qui avait chanté Never Say Never avec Justin Bieber. Alors maintenant, j'ai... En Blu-ray, Harry Potter et les reliques de la mort. Deuxième partie, donc ça ça fait pas partie des films que je préfère d'Harry Potter. Moi c'est plutôt les quatre premiers que je préfère. De l'école des sorties jusqu'à la coupe de feu. Après j'accroche moi. Voici l'arrière. Et voici l'intérieur. Donc le Blu-ray, puis le CD bonus. Ensuite, j'ai Gasper sur DVD. Gasper et Wendy. Là, c'est pareil, c'est un film qui a plusieurs versions. Donc, euh, celui-là, c'est l'un de mes préférés. Il y en a un autre Gasper aussi que j'aime bien. C'est avec euh, le petit garçon qui s'appelle Chris. Là. Euh, je ne sais pas si je l'ai là, lui, mais je l'ai en DVD. Mais je sais pas si je l'ai là actuellement. Voilà. Et, euh, il y en a aussi un troisième. Euh, Gasper que je connais, mais j'accroche pas. Franchement. Euh... C'est celui que je préfère avec celui avec Chris aussi. Et voici l'intérieur. Voilà. Donc, euh, c'est genre euh, aventure humoristique. C'est genre euh, aventure humour. Voilà. Bon, ça, c'est des films que je regardais déjà quand j'étais tout petit. Je rigolais bien devant l'écran. <rire> Alors, ensuite. Encore un film avec Freddy Moore. En acteur, donc c'est deux frères. Voilà, donc ça, je l'ai pas vu ce film là encore. Et euh, donc, du coup, c'est son premier film qu'il a fait en France. Enfin, je sais pas si c'est en France, mais en tout cas, le réalisateur c'est Jean-Jacques Anneau. Donc, euh, bon, euh, dites-moi s'il y a des anglais qui s'appellent Jean-Jacques, mais ça m'étonnerait. Hein. Donc, euh, le réalisateur il doit être français. Après je sais pas si le film il a été tourné en France ou en Angleterre ou ailleurs, je sais pas du tout. Je ne me suis pas renseigné. Il y a aussi On voit le film décoriste là aussi, là en pub là. Et euh, aussi bah aussi donc, Freddy Inmer, il parle il parle super bien français. Freddy Nimmer il parle anglais, français et espagnol. Ensuite, j'ai. En dvd le chapeauté donc je l'ai pas encore vu celui là il m'a l'air bien sympathique ensuite j'ai bruce willis dans un nouveau camarade donc euh, ce film là je l'ai pas encore vu mais il m'a l'air super bien donc je l'avais pris pour un nouveau je sais plus c'était où c'était alors ressourcerie aussi en même temps que d'ailleurs je pense donc c'est une comédie du coup comme film humour quoi hop là j'ai un autre Percy Jackson un autre c'était en blu-ray je crois Oui, je l'ai en blu et en DVD Percy Jackson, Le Voleur de Food voilà. super film ensuite j'ai sorti un petit peu du cinéma juste quelques secondes <rire> voilà il s'agit de trois François donc en gros là j'ai 20 titres de nuit là derrière c'est avec les clips de l'époque. Il y a même une biographie de Fabien Lecovre. Chanson story, galerie photo. Il y a une galerie photo dedans. Je ouais. J'ai pas eu l'occasion encore de le regarder celui-là. C'est le volume 2, il manque le volume 1. Et pour finir, j'ai un coffret Twilight chapitre 3 hésitation mmh. super beau coffret complet j'avais pris la ressourceur également ça je me souviens si pas ça se trouve c'est avec le euh, lot que je vous ai fait voir tout à l'heure Allez aussi l'intérieur voilà. moi j'aime beaucoup ce film là ça ressemble pas mal un petit peu à l'univers euh... Harry Potter, sauf que c'est la version vampire quoi. <rire> Puis oui, il y a aussi, euh, c'est un peu plus sentimental qu'Harry Potter parce que, bon, il y a beaucoup, c'est euh, très quand même, euh, on va dire, euh, romantique. Voilà, je vous ai montré déjà pas mal de films. Donc pour ceux qui s'intéressent, bah, on se retrouve sur la deuxième partie. Salut les amis